Mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée. Moi, c'est le maréchal Zongo. Et cette fois-ci, on est là pour débriefer. C'est un débriefing. Ça veut dire ce qui s'est déjà passé, comment expliquer à ceux qui n'ont pas vu. On débriefe ici dans le débrief de Zongo. FESPACO 2000. FESFACO 2021, 27e édition, comme vous le savez, ça commence toujours par la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie d'ouverture grandiose avec un ballet que moi, je n'avais jamais vu. On a vu des danseurs qui sont sortis dans des tenues, mais vraiment, on a pensé que c'était les gens de l'autre côté qui étaient arrivés, mais heureusement que c'était des danseurs. Et après, on a vu un cheval qui a sauté sur scène, les gens se sont dit, mais attention, que s'est-il passé Les amis, ne vous inquiétez pas, il s'appelle Serge Aimé Koulibaly, c'est lui qui a pensé, qui a repensé, qui a fait appel aux artistes, aux chanteurs, aux danseurs, aux chorégraphes, aux acrobates, pour que cette cérémonie soit waouh Vous savez, nous on était là déjà depuis le matin, on a enlevé tout ce qui n'était pas sécurisant dans la salle. Parce que vous savez, dans le palais des sports, bon, le président n'habite pas là-bas. C'est le gars qui balait là, qui habite là-bas. Donc lui, bon, le jour où là, on était obligé de lui dire, prête-nous ta maison, nous on va faire le show et après tu vas revenir. Et il n'a pas refusé. Donc tout le monde était installé et on attendait l'arrivée du président. Euh, la partie qui n'a pas été facile... C'est la partie où on fermait la porte aux gens. Voilà. En fait, la sécurité, en fonction de, vous savez, ce qui se passe présentement dans le pays au Burkina Faso, donc chacun est, chacun est, chacun est. Surtout, nos amis, les soldats, Oui. <rire> en tout cas, on a aimé. Oui, on ne passe pas par ici. Oh, oh, oh, vous là, passez ici. Non, hé. Eh. Je vous ai dit qu'ici, l'entrée n'est pas autorisée. Vous avez... Non, non. Vous aussi ici. Non, non, non. Monsieur, non. Mais vous avez un badge, mais le badge ne passe pas ici. Voilà, vous avez... ça, c'était l'ambiance que nous avons vécue à la cérémonie d'ouverture. Mais à la fin, c'était waouh, parce que la délégation sénégalaise qui est venue, est venue avec des choses waouh. La délégation sénégalaise qui est le pays invité, ils sont arrivés avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que nous avons appréciées, nous avons adorées. Ils ont envoyé tout, mais ils ont aussi envoyé du Tchèpougène parce que Sénégal sans Thiaboudjène c'est comme un pays qui n'a pas de nationalité. Ils ont envoyé, c'est vrai, Baba Mal était là, Awadi était là, mais le Thiaboudjène du Sénégal aussi était là et cette cérémonie s'est terminée de façon waouh.